Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, du passage d'une source pour un projet. Je m'appelle Nancy Darding, je suis consolatrice de projet et je vous invite à liker, à diffuser, à partager, à noter la, la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos si ça vous parle. Le passage de source, donc, c'est issu de toute la réflexion de Peter Koenig sur la personne source, sur les principes source. Euh, il y a un livre de Ordinata qui, qui est présent euh, sur le marché, que vous pouvez vous, vous procurer. Et le passage de source, je trouve que c'est intéressant à, à voir comment une constellation peut, peut la, la faire cheminer. Là, il s'agissait euh, d'un homme euh, d'une quarantaine d'années qui, qui voudrait mettre au monde un projet et qui n'y arrive pas, il se sent vraiment bloqué. Et donc, il se demande est-ce que c'est lui la source de ce projet ou est-ce que c'est son grand-père Parce que quand il, était, quand il était petit, il a parlé et parlé et parlé, des heures et des heures, d'un projet avec son grand-père et ils co construisaient ce projet tous ensemble, enfin tous les deux. Et euh, son grand-père est décédé quand il avait 8 ans. Euh, il en a été dévasté et euh, on a fait une première constellation où la source était mais complètement en lien avec le grand-père, n'avait même pas envie de décoller et d'aller ailleurs. Et puis finalement, euh, le grand-père a, a, a été très clair dans la constellation puisqu'il était décédé et que donc du coup, fatalement, il ne pouvait pas mettre en place et matérialiser ce projet qui, si... Il devait y avoir une continuité, devait passer, sinon euh, voilà le, le projet et la source restait dans les airs. Et donc quand le grand-père a, a, a raconté ça à la source, la source était un, bon, d'accord un petit peu, mais voilà. Ensuite, j'ai creusé cette affaire en me disant qu'est-ce qui se passe avec cette source qui veut pas partir Et là, l'hypothèse s'est faite grâce à une intervision avec une autre constellatrice qui s'appelle Marie-Hélène Elbaud, que peut-être il pouvait y avoir deux sources. Et donc là, on a fait une constellation avec ça. Et donc le grand-père avait sa propre source, qu'il voulait bien donner à son petit-fils. Mais son petit-fils, on est en 2022, le grand-père est décédé depuis de nombreuses années. Et lui, il a cogité, et il y a autre chose qui venait, qui un autre un autre relief une autre couleur à cette source qui avait notamment un facteur écologique très fort qui n'était pas présent dans la source du grand père par contre il y avait un refus de réellement prendre cette source parce que le départ du grand père restait quelque chose de vraiment difficile à vivre et donc, du coup, il y a eu tout un travail, en douceur, avec beaucoup de lenteur, sur se réapproprier ce souffle de vie. La vie est plus forte que tout et traverser le deuil permet à l'adulte maintenant de pouvoir être dans, dans, dans l'acceptation, dans la réception de ce qu'une source aurait envie de... de de dire et de, de mettre en place euh, sur cette belle planète Terre quand on est véritablement incarné donc je ne sais pas si ça vous parle euh, mais est-ce que vous avez parfois le, le, la sensation de vous-même refuser une source dont vous êtes porteur parce que euh, oh, la vie est trop difficile et en fait fondamentalement vous n'avez pas nécessairement envie d'être là donc voilà ça s'accompagne avec douceur, avec plein d'amour pour soi, pour les ancêtres, et de se dire que, ok, euh, comment est-ce qu'on peut accepter ce souffle de vie pour pouvoir aussi, notamment, mettre au monde tous ces projets qui ont envie de se matérialiser à travers nous. À bientôt